Mmh. Où est-ce qu'ils sont Ah, les petits coquins Ah, les petits coquins. Donc là, ils sont là. Probablement à plusieurs. Il y en a un deuxième. Eh ben, c'était fou, hein. <rire> oh, la traîtrise La traîtrise Palette. Petit début de game extrêmement... Intéressant. Bon. Quoi Ok. Ha ha ha! Je connais la manip! Et en, plus, Et en plus, elle a utilisé des armes. Et en plus, elle a utilisé des armes. Et ben bravo, hein! Mais par contre, fallait profiter du temps pour fuir. Par contre, faut utiliser le temps pour faire. Je crois que j'ai entendu quelqu'un. Ok. Bonjour. Parfait. C'est ok. On va péter les palettes qui servent à rien. Et elle est intéressante, hein. En termes de move... Euh... On va lui tomber sur le rabble. Bonjour. J'ai une aura de terreur qui a zéro ma compétence. Permet. Ah, je suis désolé, je suis dessus, parce que l'autre est totalement... Euh, problématique pour moi. Allez, vas-y, fais ton... Voilà. On a vu les dards qui étaient utilisés. À cet instant, le build qu'il a abandonné. Faut vraiment choisir ces ses chase. Double abandon. Plus. Euh, il s'est donné. Voilà, merci pour toi. Un deuxième moteur, c'est parfait. On va être à 3 S'accrochage Il n'a pas à frisson mais il gigote Il gigote hein. Il est un peu embarrassant apparemment ils vont changer Ils vont modifier Le style Le style de, Du personnage Ok On va profiter pour Mettre ça hein et ça, ok. On sait qu'ici, ils ont mis des... des ouvertures mais partout. Vous attaquez. Voilà. Dans l'oreille, ben voilà, qu'est-ce La quêteal. On est parti dans les toilettes. Quelle idée. Il a pas de move. Pas d'ouvrir le quasi pour profiter de la détection. C'est vrai. Bonjour. Je suis venu pour vous détecter. Apparemment, vous étiez là. Ça se confirme. Ok. Là, c'est la détection des casiers qui m'a donné une indication sur où elle était. Alors là, je vais refaire le, le move hein, en espérant qu'elle soit à côté. Ah non. Ça n'a pas été rechargé. Donc elle est dans le coin. Oh, faut que je pète ça. C'est verrou ici. Il est hyper intéressant. Ne venez pas vers moi. Et ne, ou ne restez pas ici, tout simplement. Bien. <rire> Il pleut des survivants Il pleut des survivants Mais pourquoi vous faites ça J'avais pas vu ça, moi, à la météo. Je pensais vraiment pas que. Je sais pas, je suis un peu, je sais pas, je sais pas, climato-sceptique, mais quand même. Euh... Mec Ah mais, mais j'ai pas d'aura J'ai pas d'aura J'ai pas d'aura de terreur. C'est pour ça J'ai pas du tout d'orateur. Je sais que là, il y a quelqu'un. J'ai zéro orateur. Voilà. Là, par contre, ça va être intéressant. Euh, si elle saute. Non Ok. Voilà. Et oui Et la Claudette, euh, voilà, très bien. Je me disais bien que la Claudette, elle devait euh, un T4 servir à quelque chose. Il n'y a pas d'aura... Non, pourtant, je suis une sacrée exploratrice. Ok. On va péter ça. Hein. Là, il y a une petite montée en puissance, pour être honnête. Une petite montée en puissance, là, ici. Non, pas une intéressante. D'un seul coup, il y a une série d'attaques qui ont été gérées. Un, deux. On va faire attention, là, ici. Vraiment une remontée, là. Hein. Et là, on va être sauvé, Une extremis. Qu'est-ce que... Ok, on va vérifier si quelqu'un. Grâce à la compétence. Non, personne. Ah On va se retrouver en face. Elle partait courait dans sa direction. Je... Ah Ah ah C'est elle qui a le dédarde. Le camin. Oh oh! Ok. Vas-y, saute, saute, ça, s'il te plaît maintenant! Et le prix du délard est décerné cette année, hein? Voilà. Grâce à ma compétence qui fait que quelqu'un est blessé pendant un certain temps, je crois, pendant 36 secondes, toutes les palettes par-dessus lesquelles elle passe sont détruites! Bonjour. Et on a souffert. Ça s'est joué à quelques secondes. Hein. Ça s'est joué à quelques secondes. Un loup-garou. Le loup-garou. Parce que je n'ai pas d'orateur. Donc elle ne peut pas savoir où je suis. Vous ne pouvez pas savoir. Ce qui est hyper intéressant pour moi. Là je la pose ici. Et d'un seul coup, je vais traverser toute la zone pour savoir si je croise quelqu'un. Oui, ça m'a indiqué qu'il y a quelqu'un juste ici. Donc quelqu'un est au milieu de la map. Je sais pas ce que fait Bill. Ouh. Ah, Passer par-dessus, c'est bien. Ah, je t'en prie, vas-y. Voilà. Voilà, voilà. très satisfaisant. Maintenant on va traverser toute la map pour savoir où est-ce qu'il est. En diagonale. En péridural En euh, animal. En... Ah oh non, je sais pas. J'ai plus de mots. Hmm... Ah Bien, bien, bien. Bonjour, je suis une créature de l'enfer. Qu'est-ce que... Bill Bill Bulle En clair, Chazal C'est fou ça Bill hein? Très intéressant à jouer comme là. Hum. Au revoir. Allez, ouvre-toi. <rire> C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire Voilà. Bonjour, je cherche Claire Chazal. L'avez-vous vu bien après euh, je la consiste à demander gentiment hein. jamais ça m'arrive moi non plus ouais t'as plaisir avec la palette c'est au moment trois fois je l'ai fait trois fois je l'ai fait et bien ça fait vraiment plaisir